Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends et ta loi Seigneur, sois glorifié. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 36. Psaume, chapitre 36, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 36, nous lisons la parole de Dieu. La parole, la parole impie du méchant est au fond de mon cœur La crainte de Dieu n'est pas devant, mais devant ses yeux Car il se flatte à ses propres yeux Pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien Il médite l'injustice sur sa couche Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Il se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière, étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Amen. Non non non jamais ne pas sera La parole de Dieu jamais ne pas sera non non non non non jamais ne pas ce point La parole de Dieu jamais ne pas sera non non non non jamais ne pas sera point parole de Dieu jamais ne pas sera pourquoi t'attacher à ce qui pas sera à Jésus qui nous donne la vie non non non non non, jamais ne pas ce pas sera point parole Non, non, non, non, non, jamais ne passe pas sur un point ma parole Dieu. Oh non non non non no, jamais ne pas ce pas sera point. Parole de Dieu jamais ne pas ce Nous comptons sur ta grâce et ta bonté, notre Père céleste et notre Dieu. Nous comptons sur ton soutien, nous comptons sur ton amour. Tu es vraiment merveilleux, Seigneur. Aujourd'hui encore, nous nous résistons de nous tenir encore dans ta présence et de chanter. Oh, tu es tout puissant, c'est chant que nous venons de chanter. La parole de Dieu ne passera point. Les cieux de la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Et nous te remercions pour ce soutien que nous avons trouvé auprès de toi, mon bien-aimé Seigneur. Parce que nous appuyons sur tes promesses à toi, mon Seigneur. Cela a vraiment réjouit encore nos cœurs, mon bien-aimé. Nous, nous sommes vraiment heureux, personne, de pouvoir réaliser combien tu es vraiment never puissant et, et vrai Seigneur parce que ce que toi tu as toujours déclaré demeurera toujours la vérité Seigneur et cela s'accomplira davantage et toujours Père après nous à simplement nous accrocher davantage à toi, à obéir à pouvoir réellement aussi marcher avec confiance et aussi certitude encore avec toi mon Soba, bénis ton peuple encore ce soir la joie que nous avons, de voir tellement qu'on a ta maison encore aujourd'hui mon Soba pour ceux là qui sont aussi en connexion à différents endroits qui sont aussi bénis aussi Père et aussi éclairés encore par toi comme tu les fais encore en ce jour, Père Saint-Dieu. Nous avons vraiment besoin de toi, comme nous l'avons entendu, par ta lumière, nous voyons la lumière, Seigneur. Nous nous résistons véritablement, que si toi tu ne éclaires pas, Père Saint, nous ne va pas voir la lumière, mon roi. Pourquoi nous voulons nous accrocher à toi, ne voir que ta lumière à toi, que nous pouvons aussi de voir aussi, béné, Père, oh Dieu. Merci pour chaque frère, merci aussi pour chaque soeur, béné, Père, Saint-Dieu, pour chaque enfant, pour chaque frère. Ça y va, et chaque, ton peuple à toi, qui aussi, dans différents endroits, aujourd'hui, s'est réjoui d'être encore dans ces lieux, -père, enfin, Connecté d'enfants, connectant à cet endroit, béné, -père, pour aussi entendre aussi ta voix, Seigneur. Nous te supplions de nous parler encore ce soir, de nous aider, Père. Ben, sois béni et glorifié, mon Père Saint, pour tout ce que tu fais pour nous, quand nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu, merveilleux qu'il soit, que son nom soit béni, qu'il vous bénisse richement, qu'il vous console et vous fortifie aussi. Vous pouvez vous asseoir. Que les Seigneurs vraiment bénissent chacun de vous. Qu'il vous soutienne, qu'il vous fortifie. Nous sommes, comme la Bible dit, le troupeau de son pâturage Que sa main glorieuse et puissante conduit Jusqu'à ce jour où il nous a conservé la vie Et c'est pour ça que nous voulons aussi en retour le louer et le remercier Parce que la Bible dit que le séjour de mort ne peut pas te louer Et les vivants, les vivants, ce sont ceux-là qui te louent c'est pour ça que nous nous approchons chaque fois, mais en chantant avec beaucoup de reconnaissance à son endroit et aussi de consolation aussi, parce que nous savons que a, c'est lui qui a des oreilles, il écoute aussi. Et quand nous chantons de notre cœur, il entend aussi, et le Seigneur aussi s'est réjouit quand nous pouvons le chanter d'un cœur pur et d'un cœur aussi bien disposé. Nous le supplions de pouvoir vraiment nous aider à pouvoir davantage et surtout nous attacher à lui, comme cet homme de Dieu, l'apôtre Pierre, pouvait le dire, faites donc tous vos efforts. Que Dieu nous aide c'est que nous puissions à arriver aussi à pouvoir nous donner davantage enfin que et tout ce que lui il fait, ce que le Saint-Esprit est en train de pouvoir aussi faire trouve aussi réellement un écho dans notre intérieur pour que nous puissions réellement aussi nous rejouir dans ce que Dieu est en train de préparer pour tous ceux qui lui appartiennent. C'est pour ça aussi que l'apôtre Paul, en regardant tout ce chose, dit, mais, il dit, mais il dit, mais le souffrance des temps présent ne pourrait être comparée donc à la gloire à venir que le Seigneur, notre Dieu, nous a donc réservée. C'est pour ça que... Ayant vu ce qui lui était donc réservé, il ne s'est point arraché à être légal de Dieu. Effectivement, il a accepté les injures et l'ignominie. Effectivement, parce que, comme l'a bien dit, il a, il a, il a pris l'obéissance par les choses dont il a réellement aussi souffert. Nous remercions notre Dieu de ce que il nous fait entrer aussi dans cette école où nous devons davantage aussi apprendre de lui pour que il nous façonne à sa façon et selon effectivement, aussi le blanc. et le projet qu'il a eu à pouvoir aussi mettre sur pied pour lui, enfin, pour ce temps dans lequel nous sommes aussi, et surtout ce qui nous concerne dans la partie dans laquelle Dieu nous a aussi placé Parce que c'est depuis la création que Dieu avait déjà eu à pouvoir faire son programme et placer les choses comme il le voulait pour que rien ne puisse arriver. Et dire que c'est par hasard, parce que le hasard ne peut pas exister. Est-ce que tout ce qui peut arriver est sous le contrôle de Dieu, effectivement, aussi. Donc le Seigneur, depuis la Genèse, depuis la création du monde, depuis même que le monde a, a eu à pouvoir avoir ce avant même que, que le monde soit, il avait déjà eu à pouvoir réellement aussi voir et penser ce qu'il allait réellement faire, effectivement. C'est pour ça que. On dit qu'il est les très haut et les tout puissants, parce que il n'y a aucune chose qui peut arriver à pouvoir lui échapper. Alors, ce qu'il a préparé, effectivement, pour ce qui lui appartient, ce sont des choses, comme la Bible dit, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Que l'œil n'a point vu, effectivement. Vous savez, quand cet homme de Dieu dit que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées, c'est qu'il a eu à pouvoir quand même goûter, quand même. C'est pour ça que, on dit que nous avons reçu les arts de l'esprit, en fait. Tous ceux qui ont eu cette grâce divine du Seigneur, notre Dieu, de pouvoir goûter à cela, effectivement, ils peuvent réaliser que les épreuves sont intenses aussi dans leur vie, mais il y a au plus profond de leur intérieur quelque chose qui leur maintient davantage. Il n'y a aucune chose qui peut vraiment les écrouler complètement, peu importe la taille effectivement de la souffrance, des difficultés, qui peuvent les écrouler complètement, qui peuvent les détacher de ces dieux. Il n'y a aucune chose. C'est pour ça que, que Dieu te bénisse, ma soeur Bambino. C'est pour ça que les saints écrits disent dans la... la c'est quoi, c'est l'apôtre Paul dit, mais qui nous séparera <rire> vous vous souvenez, de l'amour de Dieu. Nous pouvons le lire. Hein. Il dit cela pour que nous puissions comprendre ces choses qui sont euh, nécessaires. Je pense que dans Romains au chapitre 8. Je pense que c'est cela. On dit donc, euh, la manière dont il exprime effectivement ces choses qui sont donc importantes aussi, oui. Et c'est cela, euh, oui, c'est cela qu'est-ce qui. Euh, Romains au chapitre 8, voilà, c'est cela qui se passe. Voilà, voilà et c'est cela, oui, c'est ça, ok mm -hmm. nous pouvons lire à partir du verset euh, du verset, oui, peut-être que euh, à partir du verset, verset, verset, verset, verset 34 verset, verset 33 verset 33, il dit il dit, donc, il dit, il dit, il dit mais, mais qui qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie qui les condamnera, Christ est mort et bien plus, il est donc ressuscité il est donc à la droite de Dieu et il intercède pour nous qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Donc, toutes ces choses qui sont tellement douloureuses aussi, qu'il faut, qu'effectivement, qu'un homme arrivant à un point tel que celui-là, il dit, mais, comme, comme, l'expression qu'on utilise, c'est, je craque. Mais un chrétien ne peut pas craquer. Non, il n'y a rien qui peut le faire craquer. Mais c'est la vérité, mon frère et ma soeur, il dit là, je craque, non, je ne peux pas craquer. Non, parce qu'il n'y a rien qui peut me faire craquer, parce que là, Dieu, oui, quand j'étais sans espérance, sans foi, sans Dieu, je craquerais. Mais maintenant que j'ai cette espérance, effectivement, et, et cet homme l'a dit, effectivement, on nous regarde comme des brebis amenés à la boucherie, effectivement, il dit, mais c'est n'est pas ça qui peut me faire en sorte que je puisse être retiré dans cela. Donc, il dit, mais, il dit, mais je, je, je suis tellement fatigué, frère, de pouvoir servir ce Dieu je n'en peux plus. Non, il dit plus le jour avance même plus de fois. Il dit, mais Seigneur, merci que malgré l'épreuve, tu me maintiens encore à toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais prisonnier de Christ, il a voulu que le Seigneur les rende prisonniers. En enfin, fait, je ne fasse pas ce que je veux, il dit, même si en ce moment, je suis là devant, que tu as dit, fais ton choix. J'ai dit, Seigneur, pas mon choix. Mais mais mets ton choix toi, ce que toi tu veux. Oh que Dieu nous aide à arriver à, à ce point-là, mon frère et ma soeur. Et, et je continue à rappeler. Je je dis, je dis, je je dis, je dis, c'est la vraie, je dis. Je verset, c'est 35, verset, verset, verset, verset, verset, verset, verset Il dit, c'est long qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Et vous comprenez Il a dit qu'ils vont haïront, ils vont persécuteront à cause de mon nom. Ah mais bien sûr que oui, hein? oui c'est vrai, et nous nous devons comprendre effectivement pourquoi toutes ces choses dans notre marche, nous... vous savez quand, quand Dieu ne se soucie pas de toi, il ne te regarde même pas, tu ne peux pas avoir de problème, c'est pour ça, n'aspirez pas toujours à pouvoir voir comme si dans ce monde vous allez avoir un bonheur qui coule comme l'eau dans, dans les ruisseaux où vous êtes assis, effectivement tout à fait, oui vous pouvez avoir des moments comme ça mais ça ne sera pas tout le temps comme ça. Non, frère et soeur, vous n'avez pas remarqué, la Bible dit que ah, c'est lui qui vaincra. Donc cest dit que chaque jour ici, nous avons, nous avons à combattre, frère, pour garder les territoires que le Seigneur nous a donnés, parce que l'ennemi voudra te faire sortir de là pour qu'il occupe. Amen. Mais toi, tu sais qu'effectivement, que tout lieu que vous pas ton pied, Dieu te l'a donné. Donc chaque jour que j'avance, effectivement, c'est le terrain que je conquis, et alors l'ennemi ne peut pas me faire sortir. Amen. Non, je suis dedans. Je reste dedans. C'est vrai, mon frère. C'est vrai, ma sœur. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te lôter. Parce que la chose est à toi. Mais c'est pour ça que oui, on viendra effectivement pour pouvoir cesser, pour pouvoir te faire, si pour que tu sautes là. Non, toi, tu dois combattre pour le terrain que tu es. <rire> nous, nous, nous sommes un peuple qui, qui doit connaître, effectivement, celui qui l'a appelé, et pour quelle raison il l'a appelé, effectivement. Alors, voyez-vous, mon frère et ma soeur... Nous devons être instruits, et c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, nous a déjà fait la promesse aussi en disant que quand le Saint-Esprit viendra, il nous consolera, il nous conduira, il nous enseignera, il nous rappellera toutes ces choses qu'il qu nous avait dit effectivement ainsi. Donc nous, nous sommes de ceux-là qui doivent se laisser instruire pour comprendre effectivement que, en tout cas, Dieu ne fait pas d'erreur. Si on s'assied, on se dit « Dieu n'a pas fait l'erreur de pouvoir me choisir ». Non, non, ma sœur dit... Et, et, et, et, et, et vous savez, et tout à l'heure, quand je disais euh, à, à, que Dieu bénisse ma bien-aimée sœur Bambino, je crois que vous, vous devez vous souvenir aussi son témoignage, simplement, cela est venu ici. Et vous, et, et, elle était dans, dans une église qui se trouve ici, dans, dans Bruxelles, et mariée avec son mari, les enfants là-bas, ils ont grandi là-bas. Mais quelque chose s'est passé avec elle... Vous savez, les gens aiment bien les grandes églises où il y a beaucoup de monde, avec beaucoup de fatactra, toutes certaines choses comme ça, de lumière, des grandes choses, effectivement. Parce que quand, quand les communs de mortels, c'est-à-dire que l'être humain rentre dans des endroits comme ça, dit Ah, Dieu est ici Pourquoi Parce que d'abord il y a une foule et qui sont attirés, puis les marbres, les grandeurs de ces endroits, effectivement, dit parce que les gens aiment bien les choses qui attirent par les yeux. Mais n'oubliez jamais, ce n'est pas la chose qui attire, ce n'est pas que Dieu est là-dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans les choses que vous ne pouvez même pas vouloir être dedans. Donc vous savez, quand il est naquit, effectivement, comment est-ce l'endroit où il était Alors, il était là, effectivement, aussi, euh, bien joliment, avec tout ce qu'on appelle des grandes. C'était un endroit où on invitait des hommes politiques qui allaient peut-être faire aussi leur petit discours, effectivement, là-bas, pour gagner aussi. Ah, bien sûr, c'est comme ça que ça se passait. Alors là. Et avec son mari, et avec ses enfants, il y allait effectivement. Mais je crois qu'un jour, comme ça, son cœur dit, c'est pas possible. Ça, ça commencé à pouvoir travailler dans son cœur. Et, et voilà que là, là, ce n'est pas que moi je l'ai exhorté ou quelqu'un d'autre est allé l'exhorter, c'est elle-même. Et c'est ces dieux-là, qu'elle, de tout son corps, qu'il qu avait connu effectivement, c'est ces dieux-là qui viennent vers elle. Vous, vous vous souvenez de son témoignage Ah, vous connaissez, non Tu es sois béni. Alors, voyez-vous, ça c'est une grâce que Dieu accorde à une personne. Si Dieu arrive à pouvoir se manifester à ton endroit comme ça, et te faire sortir de cet endroit, oh oui, messieurs, tu dois savoir où tu en es. Donc peu importe effectivement le douleur, et je vais encore aller beaucoup plus loin parce que qu'elle me pardonne ma soeur, effectivement, je suis ton frère. Et, et, et, et là, comme vous l'avez dit, donc elle a pu voir dans le ciel le Seigneur qui lui a montré, c'est ça non ma soeur hein? Effectivement que c'est lui le Seigneur qui l'a fait sortir de cet endroit-là. Pour ceux que vous ne savez pas, vous aurez l'occasion de poser la question et qu'il vous explique aussi en détail. Mais ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, c'est si. Quand Dieu t'est saisi comme ça, c'est pour ça que je prie pour elle que Dieu la soutienne. Quand Dieu t'est saisi comme ça et que lui-même s'est manifesté en toi, il a planté quelque chose au-dedans de toi. Pardonne-moi encore, sœur, parce que ça va peut-être peut un peu mal, mais pardonne-moi. Vous savez ce qui s'est passé? L'épreuve par laquelle il est passé. C'était tellement, vous savez tellement, parce que c'est douloureux jusqu'au jour. Ça fait quand même mal. Et son état était tellement dans un dans une situation telle que vous ne pouvez pas vous rendre. Compte. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Je prie pour que mes amis ne puissent pas être attristés, mais que le c'est un témoignage qui donne, c'est important. Oui. Et, et je crois tout un chacun de vous a eu à pouvoir passer par ce mois tellement difficile et douloureux effectivement. Et à tel point qu'il est dans son corps, dans son état, il était à tel point dit que, en tout cas, une telle situation, telle douleur, Seigneur, c'est difficile à pouvoir porter. Et humainement parlant, il commençait à un peu se sentir un peu comme si il devait quand même faire un peu comme ça. Vous vous souvenez Alors, qu'est-ce que c'est Dieu a fait pour savoir que quand Dieu te tient, peu importe la taille de la douleur qui fait qu'effectivement, il sera difficile pour toi de reculer. Et c'est Dieu... Oui, c'est vrai, je veux que vous voyez. Parce qu'on peut pas dire que c'est... Non, non, non c'est la vérité. C'est tellement douloureux, vous vous souvenez ici. Et qu'est-ce que c'est Dieu a fait, effectivement Pendant que la petite partie, vous vous souvenez moi, j'étais à la maison chez moi et j'ai prié pour l'enfant. J'étais par terre. Oui, j'étais par terre entre de voix pleurer et prier. Je savais rien ce qui s'est passé effectivement. Et pendant qu'il était là-bas et qu'avec son papa et qu'elle était parti, le papa avait autant que Dieu le bénisse. Il a cherché à m'appeler le première personne la nuit en question pour que je. Bénisse. Et moi, mon téléphone, je crois qu'il y avait un souci, mais j'étais en train de prier par terre. Et alors là, il s'est passé quelque chose. Et quand je me suis donc levé de la terre, parce que là où j'ai prié, je dormais par terre, je me suis simplement assis comme ça, et appuyé mon dos contre le lit. Et quelque chose s'est passé comme si je devais avoir un petit sommeil, c'était une vision, je crois. Et qu'est-ce que je vois Je vois la petite qui vient, qui se tient debout devant moi, et qui me regarde en me disant, mais frère Léonard, Dis à ma maman de me laisser partir. C'est pourquoi vous voyez comment Dieu console les gens. Dis à ma maman, je ne vais, vais pas être triste, hein? Merci beaucoup. Dis à ma maman de me laisser partir. Moi, je la regarde, je dis, mais partir où Et puis, elle me regarde, vous savez, quand on est dans cette dimension-là, c'est un peu particulier. Elle me regarde, elle a bien compris et senti que, dans mon cœur, j'avais un doute à ce qu'elle me disait. Elle me dit, mais frère Léonard, tu doutes? J'ai dit. Et il dit, mais, mais c'est parce que je suis bien avec le Seigneur. Que ma mère ne puisse pas avoir peur. Je suis très bien avec le Seigneur. Et comme je l'aimais beaucoup, parce que cette enfant était particulière. Tout le monde sait ici, hein? On termine la réunion, la maman vient va partir. Elle dit, non, non, je pars pas sans avoir vu le frère Léonard. Toujours dans mon bureau. Et quand elle vient, et je m'assieds là, il y avait un fauteuil là, et ça aussi à côté. Ah, je reçois les gens, les gens sont là aussi, ils est Jusqu'à ce qu'ils sentent que, et se sent bien maintenant qu'elle a terminé, elle se et je la prends, je la mets sur ma poitrine. J'étais comme ça. Et là, ce jour-là aussi, quand j'ai vu cela, et là où l'endroit où elle était, effectivement, elle s'est levée, elle est venue, et s'est mise sur ma poitrine, comme elle le faisait, je l'ai senti sur ma poitrine. C'est à ce moment-là, j'ouvre les yeux, et c'est comme ça qu'elle était rentrée. C'est-à-dire que Dieu nous a montré qu'effectivement que cet enfant est allé dans sa présence. Amen. Mais voilà que pendant ce temps-là aussi notre soeur mais elle était tellement intriguée, je ai l'ai appelée, j'ai dit ma soeur voilà quelque chose qui s'est passé, ce que euh, je ne sais pas mais il, il y a quelque chose, je lui expliqué comme j'explique je là, j'ai dit mais elle m'a dit de te dire qu'il faut la laisser partir parce qu'elle est bien avec le Seigneur, il n'y a pas de problème. Et alors, voilà que la sœur est assise parce que j'avais ma voiture, sur, elle et son mari ici derrière, moi je suis devant. Elle dit C'est exactement elle qui t'a parlé. On lui dit, oh. Il dit Ah oui, c'est vrai. Il dit parce que ce que tu viens de me dire là, c'était entre elle et moi. N'est-ce pas vrai, ma sœur Donc personne ne le savait. Donc c'était entre elle et moi. Donc je lui ai parlé. Il venait me pas dire Non, non, non, non, tu dois te dire. Il dit Donc ça veut dire que c'est elle qui t'a donc parlé ainsi. Alors vous voyez, cela est passé. Les temps sont passés. Quand Dieu vous a mis, il t'a choisi. Frère, vous pouvez tout faire. L'idée peut tout faire, effectivement. Car Dieu vous porte déjà. Il fait en sorte que tu sois ancré là-dedans. Les temps sont passés. Je dis, ne soyez pas triste. Hein? C'est le Seigneur qui a. Je ne pensais même pas ça aujourd'hui. Hein? Et les temps sont passés, mais c'était toujours douloureux pour la le... main. Et je crois que c'est la même chose pour nous tous. Douloureux, douloureux, parce que quand on perd quelqu'un pendant un certain temps, c'est difficile de consoler une personne. Moi j'en connais aussi, hein. Parce que je passais par là. Donc, alors à ce moment-là, à un moment, elle ne venait pas à l'assemblée. Elle pleurait parce qu'elle avait toujours la douleur, effectivement, parce qu'elle est toujours le matin, vous connaissez, vous savez, ça arrive comme ça à tout le monde. Mais Dieu qui l'a connue, Dieu qui nous a connus, il ne laissera jamais. Voilà qu'elle pleurait, douloureux, effectivement, les enfants aussi, effectivement, avec elle, alors tellement déchiré dans son cœur. Son Dieu à lui qui l'avait déjà parlé, a fait quoi Il a suscité la soeur Edith qui est là-bas derrière. C'est vrai, non Qu'est-ce qu'Edith voit Edith voit que la petite, elle revient encore vers la. Voilà. Ça, j'ai dit, Dieu est vraiment merveilleux. Quand Dieu aime quelqu'un, il aime. Et la petite va vers la sœur Edith. Pendant que maman et les enfants n'étaient pas, venaient pas à l'assemblée. Elle dit à la sœur, non, Dieu soit béni. Elle dit à la sœur, sœur Edith. Sœur Edith, mais oui, mais qu'est-ce qui te passe toi, tu es déjà partie. Elle dit, non, sœur Edith, écoute-moi. Est-ce que tu as vu ces derniers temps ma maman avec mes sœurs encore dans l'Assemblée C'est pas vrai Il lui a posé des questions. Alors que maman, les autres ne venaient pas. Il dit, mais est-ce que ma maman, tu le vois encore venir à l'Assemblée dit oh, oh, oh. Et puis il dit, mais dis à ma mère de revenir à l'Assemblée avec mes sœurs. C'est vrai ou pas Oui. j'ai les ai invités ici dans mon bureau, papa et maman dans mon bureau là-bas. J'ai dit, mais, vous ne réalisez pas ce que le Seigneur tentait de faire. dit, mais, chose pareille, c'est presque rare. Non! Mais c'est parce que Dieu aime cet enfant-là. Parce que, premièrement, il a ramassé dans le dénommé son. Ne soyez pas à te dire, oh, Non, c'est, Dieu qui a voulu. Moi, j'étais pas. On va dire, oh, il parle. Non, non, non. Je sais pas, moi, j'étais même pas. Mais, ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu a voulu ce soir. Alors, ne me regardez pas. Non, frère, c'est important. C'est parce que Dieu l'aime. C'est vrai, cela vous vous rendez compte frère et soeur il peut, si Dieu ne l'aimait pas, vous pouvez la tristesse partir, hein. mais il va même montrer ça et l'arracher jusque là depuis qu'elle est revenue, vous la voyez Amen. ce que Dieu notre Seigneur même quand la situation est tellement si douloureuse pour toi et que le diable met toute sa force pour faire que tu quittes le Dieu mais c'est impossible parce que Dieu fera tout il te même les choses que tu n'as même pas pensé pour te ramener à ça c'est ce qu'il a fait c'est vrai avec Dieu frère et c'est non quand Dieu a posé sa main sur toi oh frère le diable peut faire mais c'est aussi ancré en toi pourquoi mais parce que Dieu t'a frère, l'amour de Dieu pour toi c'est une grâce extraordinaire alors dans ta marche à toi de tous les jours, souviens-toi de ce que ce Dieu a fait pour toi c'est pour ça que j'ai dit souvenez-vous il faut d'abord que tu aies une expérience avec ce Dieu parce qu'il ne peut pas agir avec toi s'il ne t'a pas aimé, s'il n'a pas connu. S'il a fait avec toi, il ne t'abandonnera jamais. C'est pour ça que ne perdez pas votre temps en venant simplement s'asseoir. Non frère, il s'agit de moi d'avoir une assurance. Une certitude qu'effectivement, que Dieu ne peut pas se tracasser si tu n'as rien à voir avec lui. Non, non, monsieur, il peut pas vous rendre compte effectivement, de les des trois hébreux croyants. Si Dieu n'avait rien à voir, il les pouvait pas dire que Dieu passait son chemin. Mais Dieu est descendu là pour leur montrer effectivement que je vous connaissais. Je vous connais. Amen. Amen. Ils ne pouvaient pas mourir dans le feu, frère. Ce pas possible. Non, c'était des hommes comme toi et moi. Mais vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Oh, oh, roi, oh, vie éternellement. Nous savons que notre Dieu, notre Dieu, est capable de pouvoir nous faire sortir de cette situation. Il n'y a pas de problème, nous avons confiance, mais à nous ingénuer devant toi ou devant ta statue, frères et sœurs, ça c'est un, un témoignage, un exemple pour que vous puissiez... Vous savez, je pensais, c'était aujourd'hui... je Vous savez que et cette année-ci, et souvent c'est vrai, quand, quand nous avons eu au mois de décembre, je pense... Hein, quelle était donc la vision que Dieu nous a donnée de ce que sera l'année Persévérance, non Mais est-ce que vous n'observez rien Et nous avons dit, entendu que c'est difficile quand même. Où il faut, vous voyez quand même ce qui sort, ce qui se passe. Ce ne pas des étrangers. Vous vivez cela maintenant. Maintenant, la question moi, s'est poser, mais eh, qu'est-ce que Dieu nous a dit Vous verrez que ceux qui sont de Dieu, ils ont la persévérance. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut, peu importe les mesures qu'on peut prendre. C'est vrai. Aujourd'hui, on vous fausse en disant, je donne des exemples, effectivement, il ne faut pas vouloir de cela. Il me dit, mais si vous ne pouvez pas avoir du travail, non, monsieur, il ne faut pas vous inquiéter. Amen. Votre Dieu sait qu'effectivement, vous avez besoin du travail. Il vous donnera. Amen. Même s'il faut changer des lois, il changera. Amen. Ne tremblez jamais les mains menace. Non, ne tremblez jamais avant mes Vous soyez fortifiés Amen. par la foi parce que Dieu vous connaît. Amen. Que ce soit même dans les écoles, frères et sœurs, c'est pour ça que le Seigneur signe va nous parler. Mais vous ne devez jamais vous, vous, vous, vous imitier, enfin vous laisser entraîner dans le monde pour ressembler un peu au monde, pour qu'on vous accepte. Non, c'est tout vous, jeunes filles, jeunes hommes. Que nos copines nous acceptent et on doit suivre la mode. Vous n'avez pas à suivre la mode. Pourquoi vous voulez suivre les saletés Ce sont eux qui doivent vous suivre. C'est sûr et certain. C'est, Voyez-vous, je oui, mais je peux pas, pas citer de nom, mais l'une de vos sœurs a eu à pouvoir avoir des situations problématiques. J'ai pris que Dieu la soutienne, effectivement. C est, c est, c est, il était là, effectivement, il disait, oui, mais je suis un enfant. Non, monsieur, vous ne voulez pas. Alors, voyez-vous, c'est pour ça que soyez bien vous comme il faut. Je ne cesse de pouvoir euh, les dire ici. Vous êtes toujours là, vous voulez toujours montrer vos serrez vos machins, un truc, un bazar. Mais c'est normal quand vous serrez. Vous avez des chiens dans, le, dans les transports où vous allez passer, effectivement. Vous, vous les poussez à pouvoir. Mais c'est vrai. Quand on vous dit, non, il est vieux, pas de problème. Mais vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous voulez ressembler au monde, mais vous allez voir, mais il s'est passé quoi Mais je vais peut-être citer le nom de notre jeune sœur ici, mais la pauvre, bref, je vais même pas cité son nom. Et les choses qui... c'est vrai, parce que vous allez dire, je vais pas citer... Parce dit une trois. je cite le nom, c'est toujours des problèmes, je cite pas le nom. Mais frère, ma soeur, mais c'est important pour que vous puissiez comprendre. Le monde dans lequel nous nous trouvons, les gens sont malades, et vous, c'est comme si quelqu'un... Vous voyez par exemple un chien qui restait pendant trois jours, quatre ou cinq jours sans manger et vous, vous venez avec la viande que vous le faites comme ça, devant l'aîné. Mais Non mais c'est sérieux, c'est pas pour blaguer, mais il faut comprendre. Il restait pendant des jours, il a même regardé les viandes à la télévision, il n'a même pas pu avoir l'occasion, mais là, il, il vous venait avec une viande, vous vous agitez comme ça, devant lui, et, et, et voici les petits biftecs, ces petits biftecs, et, et, et vous avez un berger allemand qui est là, qui va vous regarder comme ça, oh, gentiment, mais il va vous manger même avec les bras. Bon, est-ce que vous comprenez la version ah oui, c'est sûr, c'est un. Et c'est ça le problème. Bon, on ne va pas parler en de. Non, il est nécessaire, comme il dit, verset donc 36, il dit, c'est là qu'il est écrit, et à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, on le regarde comme des brebis destinées donc à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous ne nous décrangeons pas, mon frère et ma soeur. Non, il n'y a pas de découragement, il n'y a pas d'église, Non, non, non. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Donc Dieu t'a donné quelque chose, mon frère et ma soeur, à tenir ferme dans les temps difficiles. Amen. Ah oui, c'est pour ça que mon grand m'avait posé une question. Un Je vous dis, mais... mais quand le Seigneur dit que ces jours seront abrégés, effectivement, bon, on parlait évidemment aussi, Et ces jours seront abrégés. Mais, mais c'est vrai. Mais, il sait que jusqu'à ce point, vous pouvez tenir. C'est pour ça qu'il arrête la chose. Il ne veut pas aller au-delà, parce qu'il est là. Ça va être difficile. Mais ici, là, j'ai donné qu'ils atteignent jusque-là. Alors, c'est vrai. À cause des élus. Parce que vous, vous ne pouvez pas échouer. Ah oui, c'est la vérité. L'élu ne peut pas échouer. Il a été élu pour la victoire. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Peu importe ce que le monde peut prendre comme décision. Aussi longtemps que tu es là, tu réussiras, toi. Oui. C'est quand tu partiras, les choses seront différentes. Ça, <rire> a dit, jusqu'à ce que celui qui les retient ait disparu. Pour ça que vous êtes là, les gens peuvent vous dire beaucoup merci. Ah, oui, parce que les maladies, frère, vous vous rendez pas compte, les maladies peuvent venir, ils vont faire des ravages, mais ils vont stopper à cause de vous. Mais oui, vous êtes, vous êtes là, vous savez, je sais pas comment on peut vous placer, mais en fait, vous êtes la, la, la lumière, elle a dit, vous êtes le bonheur, vous êtes la joie pour ce peuple qui est ici, qui vous déteste, bien sûr. <rire> s'il y a la pluie qui tombe pour donner de la verdure, s'il y a tout ça, mais pas si la sécheresse pourra venir. D'ailleurs, voyez comment est-ce que le torrent passe, effectivement, il peut tout emporter. Aujourd'hui, comment ça passe, bon, bref, maintenant. Non, c'est pour dire qu'effectivement, que, le Seigneur, notre Dieu, a, a donné quelque chose à, à ses élus, à ceux-là qu'il a connus d'avance, comme l'écriture le dit, à ceux qui a connu d'avance. Tous ceux qu'il a connu d'avance, il les a aussi, donc, prédestinés. Si Dieu donc t'a prédestiné à quoi hein, S'il a été prédestiné, tu as été prédestiné à quoi C'est pour ça que j'ai prie aussi que nos enfants qui viennent toujours ici, c'est vrai qu'ils suivent les parents, mais j'ai prie pour qu'ils prennent aussi conscience qu'il s'agit de leur propre salut aussi. Papa et maman ont cru au Seigneur ils font leurs efforts pour que vous aussi soyez ramenés, enfin fait que vous preniez part à ce qu'eux, ils ont eu à pouvoir goûter. Depuis aussi leur jeunesse, qu'ils ont veillé à cela. Ils ont trouvé que c'était tellement bon. Alors nous voulons que nos enfants soient dedans. Alors soyez obéissants à vos parents. Ne vous révoltez jamais contre eux. Parce qu'un papa, une maman, ils savent ce qu'ils doivent te dire. Parce que par, le, par là où tu passes, ils sont déjà passés par là. Oh maman, c'est pas comme ça. Parce que mes amis, tes amis là-bas n'ont pas une éducation. Ton père et ta mère ont été. Parce qu'ils sont au à Dieu. Donc, quand ils te disent quelque chose, obéis. Oh, tu veux que je sois comme une vieille Non, il veut que tu sois comme une fille de Dieu. Donc, à l'extérieur, quand tu pars à l'école, ils sont tranquilles. Mais il ne faut pas que tu t'habilles comme quand tu pars et dis Mais qu'est-ce qu'elle va revenir Parce que vous ne savez pas. Souvenez-vous toujours, vous, jeune fille, effectivement, du beefsteak avec les chiens jalement qu'elle n'a pas mangé pendant trois jours. Et lui faire les biftecs comme ça. C'est sûr et certain que tu ne vas pas rentrer, hein. Ah, ces chiens, on a beau dire ce qu'on veut, même s'il crier sur lui, il va à payer. Les biftecs, vous voyez, le biftec est là. Il va à paix. Donc les parents veulent préserver, vous. Parce que nous sommes dans un monde où, vous savez, que Dieu nous aide. qui nous aide, évidemment, surtout que ça passe avec... Bah, D'ailleurs, vous comprenez bien, vous comprenez bien aussi, et que ce soit quand, quand le parent vous dit Oh, pas tout le temps sur le face face c'est WhatsApp et, et tous vos, vos, vos, vos, vos réseaux sociaux. Oh, papa il n'est pas bien, maman n'est pas bien. Quand papa commence oh papa ne m'aime pas. Non, papa vous aime. Parce que par là que comme papa ne sait pas voir, que vous allez regarder toutes les saletés possibles. Et c'est pour ça qu'il y a même des suicides toujours en regardant les réseaux sociaux. Ces démons-là rentrent à la maison, et puis si vous êtes encore tel petit, quand vous voyez ça la nuit, vous avez des cauchemars. Mais, comme, mais tout ça, c'est entre les mains des démons. Donc quand papa et maman vous disent, plus maintenant téléphone, ah oui, je suis certain. Hein. Plus de, et des GSM à partir de telle heure, ça. Donc euh, après avoir prié, tout on ferme, on dont on pouf, et puis vous prenez la Bible, et vous Vous savez, c'est vraiment bon, hein vos enfants, vous devez écouter, c'est vraiment bon. Quand vous avez été quelque part, vous devez même regarder, vous avez pu, vous, vous prenez la Bible pour lire pendant, avant de dormir, vous verrez que le sommeil sera doux. Parce que la parole de Dieu prend le contrôle en vous. Oui. Même si Satan voulait être par un moyen, mais le fait d'avoir lu la Bible, la parole de Dieu, les psaumes et tout ça, les démons n'auront plus la force parce que Dieu prend le contrôle. C'est la vérité. C'est la vérité. Et ça, que on doit comp comprendre, effectivement, que nos parents nous aiment. Ils, oui, bien sûr, les parents que vous avez en Christ. Comme je pense que c'était euh, euh, euh, euh, Anna et, et, et, et, et la chorale qui ont chanté ici. Euh, merci, oh merci, merci, oh merci. Vous vous souvenez Bon, c'est vrai que moi, je n'ai pas les paroles. Hein. Mais je crois qu'il y a un père qui dit, pour le Père et la Mère que tu m'as donné. Vous vous souvenez, non Je pense qu'il chante sans se rendre compte de ce qu'il chante. Merci, merci, oh merci. Mais quand papa te dit maintenant, euh, Véronique, fais euh, pas euh, euh, euh, Papa, toi toujours. Mais tu as chanté, merci, oh merci, pour les pères et la mère que tu m'as donnée. Vous savez ce que moi je dis toujours sur le monde, tous les jours, hein? Sur le monde, je dis, sur le monde, mot de passe. Mais quand il n'y avait pas, non, j'ai dit, sur le monde, donne-moi le mot de passe. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je dit, mais papa, vient de parler maintenant. Ah, il est comme ça tous les jours. Oui, c'est vrai. Vous pouvez vous, vous, appeler à côté de moi. Quel est le mot de passe sur le monde Il va vous le dire. Et c'est maintenant, vous aussi, votre mot de passe. Merci pour le papa, pour la maman que tu m'as donné. n'est-ce pas Alors maintenant, quand papa va crier, tu dis Merci Seigneur pour le papa que tu m'as donné. Merci. Et C'est cela, oui. Tu vas voir que tout va être en paix. Seigneur, merci pour le papa. Quand on dit, hey, -Josephine, il dit Merci pour le papa. Oui, papa, je le ferai. C'est comme cela que je pense que les choses Nous serons en paix. Parce que nous sommes instruits et enseignés par le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous. Nous allons prier.